l'iPhone 13 Pro, le Galaxy S22 Ultra et autres Pixel 6 Pro, Oppo vient de tout casser avec son nouveau smartphone premium, le Find X5 Pro. Je l'utilise depuis maintenant pratiquement un mois et pour moi il surclasse clairement tous ses concurrents et je vous explique pourquoi en 4 points. Et je commence par ce qui se voit tout de suite, le design. L'année dernière Oppo avait déjà fait fort avec le Find X3 Pro en l'habillant d'une coque unibody en verre qui épouse le module photo. Avec le Find X5 Pro il utilise le même procédé mais avec de la céramique. Ce procédé est tellement complexe qu'il faut car étapes dans le processus de fabrication et 168 heures de production pour chaque modèle sorti d'usine. C'est assez fou hein, quand même. En plus Oppo a vraiment pensé aux moindres détails par exemple le module photo est orienté à 75 degrés et pas 90 degrés pour pouvoir positionner son doigt dans le prolongement de la ligne en dessous du module photo et faciliter la prise en main. Prise en main qui est d'ailleurs excellente vraiment la céramique c'est une sensation incroyable en plus d'être magnifique surtout en blanc faut avouer que le modèle est particulièrement sexy. Bon, et puis bien sûr ce Find X5 Pro il embarque les standard haut de gamme de ses concurrents comme la certification ip68 le verre de protection gorilla glass Victus, tout ça tout ça quoi il a tout en fait hein. le design ça passe aussi par l'écran à l'avant le find x5 pro arbore un magnifique écran amoled ltpo de 6,7 pouces avec une définition qhd une fréquence de rafraîchissement adaptatif comprise entre 1 et 120 Hz. en gros il s'adapte hein, selon le contenu affiché à l'écran sa luminosité peut atteindre 1300 nits enfin bref il a tout ce qu'il faut pour s'inviter dans le top 3 du marché en termes de qualité d'écran je ne vais donc pas y elle est par quatre chemins, pour moi ce Find 5 Pro c'est vraiment un bijou et en plus il a le mérite de sortir du lot, un smartphone d'exception en fait. Si le design et l'écran en mettent plein la vue, sous le capot c'est pas mal non plus. Le Find 5 Pro embarque toutes les technologies dernier cri, la puce Snapdragon Agen Gen 1 gravée en 4 nanomètres associée à 2 giga de RAM et de la mémoire partagée. En gros le Find 5 Pro c'est un monstre de puissance qui peut tout faire, des applications de créativité les plus gourmandes, aux jeux les plus avancés en passant par un multitâche très fluide et très rapide. En fait tout ce que font les autres, autre smartphone premium sur le marché, le Find X5 Pro, c'est le faire. En fait, Oppo a surtout réussi, là où la concurrence a un petit peu de mal, c'est la dissipation de la chaleur. Cette année, les puces gravées en 4 nanomètres, sauf celle d'Apple, hein, faut bien dire, Apple maîtrise parfaitement sa puce A15. Et ben En fait, les autres, elles ont toute tendance à faire chauffer les smartphones et ça vaut aussi pour l'Exynos de Samsung, surtout pour l'Exynos d'ailleurs. Pour éviter ce problème, Oppo a développé un système de refroidissement en trois couches. La première, elle est constituée d'un film de graphène, la deuxième, c'est un film de graphène. Fit ultra fin. Et la troisième et la plus importante, c'est une chambre à vapeur 75% plus grande que celle du Find X3 Pro. Et la troisième et la plus importante, c'est une chambre à vapeur 75% plus grande que celle du Find X3 Pro. Du coup, bah, on peut se faire plaisir sans craindre la chauffe. Avoir un beau smartphone super puissant, c'est bien, mais s'il est endurant, c'est mieux. Bon, sur le terrain de l'autonomie, c'est pas le meilleur, hein, le Find X5 Pro. Il n'atteint donc pas les deux jours d'un iPhone 13 Pro Max, mais ça reste très correct, puisqu'il peut tenir une journée et demie en utilisation normale et une bonne journée en utilisation intensive, ce qui n'est plutôt pas mal. Ça reste le haut du panier. En fait, le FanX 5 Pro, il se distingue pas sur l'autonomie, mais sur son système de recharge qui, pour le coup, lui, est vraiment très rapide. Ceux qui connaissent Oppo ont déjà entendu parler de la technologie SuperVOOC. C'est sa technologie à technologie c'est la technologie c'est sa technologie de recharge rapide très avancée et très innovante d'ailleurs au mwc 2022 oppo a présenté le superbook 150 watts qui peut recharger un téléphone en 10 minutes bon en attendant que ça ça arrive on doit se contenter se contenter, entre guillemets, d'un chargeur SuperVOOC de 80 watts. Et lui, eh ben, il est déjà très, très rapide puisqu'en 10 minutes, on recharge le téléphone à 50% et en moins de 30 minutes, il est intégralement rechargé. Donc en gros, si vous avez oublié de le recharger la nuit, le Find X5 Pro peut retrouver toute son énergie, le temps d'une douche et d'un petit café le matin, juste avant d'aller au taf, quoi. Pas mal, hein Alors, je vous vois venir, oui, une charge aussi rapide, ça défonce les batteries, ça les fatigue, elles perdent en autonomie, gna gna gna, gna gna gna. Bon, on se calme, hein. si c'était Apple, on dirait que c'est du génie et on chercherait pas la petite bête comme ça. Oh là, dis donc, euh, journaliste engagé le gars, il râle, hein. il va avoir des problèmes ce mec. Hein. Bon, plus sérieusement, la batterie, elle ne prend pas cher du tout et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le Find X5 Pro contient deux batteries de 2500 mAh et pas une seule de 5000 mAh, ça, ça permet de recharger vite en évitant de faire chauffer la bête et de détériorer la batterie. Ensuite, le chargeur, le câble de charge et le port USB-C du Find X5 Pro lui-même sont tous bourrés de puces et de composants électroniques permettant de contrôler la puissance de charge et d'éviter justement d'abîmer la batterie. Donc ça ne risque pas de nous faire une Galaxy Note. Ouh là là, il a glissé. Il a glissé. Et en plus, Oppo fournit le chargeur ultra rapide dans la boîte. Coucou Samsung, coucou Apple. Tout pas mal ça Et puis pour compléter tout ça, le Find X5 Pro est aussi compatible avec la charge sans fil rapide AirVook 50W. Bon là, le chargeur, il n'est pas fourni, il hein. ne faut pas déconner non plus. Sauf si vous précommandez le Find X5 Pro, la Oppo l'offre. Et avec ce chargeur sans fil, le téléphone se recharge intégralement en moins de 50 minutes. Et ouais, ça c'est balèze. Et puis, sur et sur le gâteau, le Find 5 Pro embarque aussi la charge inversée. Allez hop, terminé, bonsoir, J'enfile mes savates, bonne soirée et bon dimanche. Et pour finir, le quatrième point distinctif, et j'ai pas choisi le plus petit morceau puisque je vais vous parler de la photo. Alors non, le Find 5 Pro, ce n'est pas le meilleur en photo, mais il fait partie des meilleurs. Et surtout, il a quelque chose que les autres n'ont pas, un partenariat avec Hasselblad qui lui permet de sortir des clichés uniques en leur genre. Alors Hasselblad, qui c'est En gros, Hasselblad, c'est une marque suédoise ultra premium, très connue des photos. Et si je dois donner un exemple, hein, c'est le plus connu, les premiers hommes à marcher sur la lune ont immortalisé ce moment historique avec des appareils Hasselblad. C'est classe hein Franchement ça classe. Bon bah Oppo quand il a fait rentrer Oneplus dans son entreprise, en fait qu'il a racheté Oneplus hein, tout simplement, a hérité du partenariat Hasselblad qui avait été signé par Oneplus auparavant et du coup il en profite pour en faire bénéficier ses produits. Il est pas fou le gars. Du coup en plus de son trio de capteurs dernier cri dont un capteur principal stabilisé sur 5 axes qui est une première hein, sur un smartphone et en plus d'un ultra grand angle de folie, le tout d'ailleurs avec des optiques en verre et pas en plastique, hein, ça c'est important parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour la qualité des photos, et eh bien le Find 5 Pro hérite du rendu Hasselblad. Et les rendus Hasselblad c'est quoi Eh bien c'est ça. Ça fait de belles photos. hein. Eh bien, pour obtenir ces résultats, Oppo utilise aussi sa première puce neuronale baptisée Marie Silicon X qui est entièrement dédiée à la photo. Du coup, bah, ça apporte beaucoup de puissance pour les calculs des algorithmes et pour le traitement numérique de l'image. Et de la puissance, il en faut, puisque le Find X5 Pro, il peut sortir des clichés en RAW 10 bits et même 20 bits, de quoi bien faire plaisir aux photographes puisque ça va permettre de vraiment peaufiner la retouche dans les moindres détails. Bon, par contre, ça fait des clichés hyper lourds et Oppo ne propose qu'un modèle avec 256 Go de stockage sans possibilité d'intégrer une carte micro SD, bon ça c'est pas ouf comme idée. Hein. Et pour finir, les ingénieurs Hasselblad n'ont pas seulement bossé sur le rendu des photos, ils ont aussi développé deux modes exclusifs. Le mode Pro qui reprend l'interface d'un appareil photo de la marque et qui permet d'optimiser chaque petit réglage comme un appareil photo professionnel et le mode X-Pan qui reproduit l'aspect vintage des premiers appareils photo d'Hasselblad avec un format panoramique qui est vraiment une signature de la marque. En gros, le Find 5 Pro se frotte au meilleur en termes de qualité photo mais en plus, il bénéficie d'un traitement spécial Hasselblad qui apporte une touche d'originalité vraiment bienvenue et en plus, il se débrouille plutôt au pas mal en vidéo. Alors même s'il n'est pas à la hauteur d'un iPhone 13 Pro de Galaxy S22 Ultra, ça reste très bon, très complet, ce Find X5 Pro. Bon Voilà, j'ai fait le tour de la question. Voilà pourquoi, en résumé, ce Find X5 Pro est pour moi le meilleur smartphone à l'heure actuelle. Alors bien sûr, il y a des éléments subjectifs hein, comme le design il y a aussi des critères où d'autres font mieux comme l'iPhone 13 Pro Max par exemple, qui est meilleur sur l'autonomie. Mais pour moi, ce Find X5 Pro, c'est la proposition la plus équilibrée, la plus originale, mais surtout la plus innovante sur le segment premium. Alors forcément, il coûte cher. Oppo en demande 1300 euros, mais bon, c'est le prix à payer pour un smartphone d'exception. Voilà, cette vidéo de test du Find X5 Pro est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est selon vous le meilleur smartphone de 2022. On pourra échanger comme ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à dire pourquoi hein. vous pensez que c'est le meilleur smartphone de l'année. Et puis bien sûr, comme d'habitude, abonnement, petite cloche, pause blow, ça fait plaisir. Enfin, comme d'hab, quoi, si vous voulez soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, mais surtout des nouvelles vidéos. C'était Romain pour la chaîne de précision. Et voilà, la démonstration est terminée. Ciao, ciao devam um, mesela